coopérateur de transport en commun doit gérer tous les jours des relations avec des clients qui sont des autorités publiques euh, des organismes politiques donc on doit être dans un processus de vente assez complexe le programme de formation gaining clients for life il vise à aider à densifier cette relation à la faire vivre dans le temps euh, à bien cerner les enjeux de sa, de sa complexité et faire en sorte qu'on soit performant tout au long d'un contrat avec un client politique SEGOS c'est un gros bagage de formation sur la relation client en général, mais la capacité de SEGOS à adapter cette formation à des enjeux très spécifiques de notre industrie, très locaux, dépendant d'environnements très spécifiques et de, et de participants à la formation aussi très diversifiés, cette capacité d'adaptation, c'était vraiment clé dans le succès du programme. Cette formation c'est un vrai mélange de, de mise en situation et en même temps de concepts qui sont vraiment nécessaires pour comprendre comment on peut avoir une relation client beaucoup plus riche qu'un simple échange entre individus. dans la façon dont elle accompagne un changement culturel dans la transformation de l'entreprise pour s'assurer que dans le temps on est toujours plus performant, toujours plus près des enjeux de, de, de nos clients et ça nécessite un accompagnement culturel que cette formation apporte dans la, la, la croissance et la performance de l'entreprise.